Stéphane Delahaye, délégué au numérique à Martigues, une ville de 50 000 habitants à, à peu près 40 km de, de Marseille et qui a intégré, là, très récemment, la, la grande métropole ex-Marseille-Provence. Alors, certes, je suis délégué au numérique, mais avant tout, et dans, mes, dans mon ADN, euh, c'est plutôt un ADN de médiateur numérique. Je suis un médiateur numérique, je suis plutôt un passeur, un passeur en termes d'usage euh, entre tous ces univers et cette transition numérique de la société et les usagers, les citoyens. Comment faire le lien euh, voilà, donc Je suis un acteur de ce secteur-là, qui a grosso modo une, une vingtaine d'années, qui est représenté par des lieux aussi divers que des espaces publics numériques, des cyberbases, des médiathèques, des fab labs, des tiers-lieux, des espaces de coworking, etc. Et qui sont pour moi les véritables acteurs, les véritables passeurs d'un changement, changement majeur de, de, de société, mais qui parfois s'imposent à nous. Et on n'a pas forcément la main et les clés de décryptage. Et on a parfois besoin d'avoir des personnes qui nous aident à une espèce d'éducation populaire au numérique. Finalement, comme on a eu dans les années 80, une éducation populaire aux médias. Euh, maintenant, on est plutôt sur une éducation populaire au numérique qui est nécessaire. Il y a une dynamique nationale. On a à peu près 5000 lieux en France. On a des professionnels, des médiateurs numériques dont c'est le métier. Et qui là, depuis peu de temps, se sont réunis au sein d'une coopérative nationale qui s'appelle l'Amednum. Euh, en référence à notre hashtag sur Twitter.